Voilà. On va continuer. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et c'est que certaines personnes ont besoin de cette prière. Donc, euh, Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit Voici, et je vous dis Voici, je mets. Les paroles de l'éternel dans votre bouche. Je viens arracher de votre famille, de votre vie. Je déracine tout arbre maléfique qui a été planté. Je viens abattre maintenant ces arbres. Je commande qu'ils brûlent au nom puissant de Jésus. Je vous envoie maintenant pour que vous ruiniez tout travail de l'ennemi dans votre vie. Je viens maintenant vous rebâtir. Je plante le, le nouveau. Ceux qui cherchent le mariage, ceux qui veulent l'enfant, même si c'est 5 ans, ans, je viens vous restaurer au nom puissant de Jésus. Père, pour cette dizaine que nous allons faire, je viens comme ça, enlever les fondations négatives dans la, la vie de tes enfants. Je viens donner, je viens mettre l'esprit de courage qui n'abandonne pas. Ceux qui étaient découragés, parce qu'ils euh, ont, sont ils fatigués d'essayer. Ceux qui étaient découragés.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 ces personnes qui jeûnent tout le temps pour leur famille, ces personnes Seigneur qui terrassent le travail du diable. Acte chapitre 10 verset 38. Nous sommes au deuxième. J'étais en train de faire la prière, je me suis dit il faut que je parle avec. Je mais aussi pour vous. Euh, acte chapitre 10 verset 38. vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force. Vous manquez de force. Pour cette prochaine dizaine que je, on va faire, je viens déclarer sur vous la force. Vous êtes à loin du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'ils ont peur de vous. Maintenant, je déclare par cette prière que la, la force vient sur vous, au nom puissant de Jésus. Peu importe votre localisation géographique, vous recevez la force et voici ce que vous allez faire avec la force. Vous savez comment Dieu a un de Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Vous allez faire du bien. Toute poche percée que vous avez, eue, je, vais passer, je viens passer prière. Je viens terrasser le travail du diable dans votre vie. Je viens ouvrir maintenant vos, les excuses des cieux sur vous au nom puissant de Jésus. Vous allez faire du bien guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et vous allez aussi guérir. Vous allez guérir les membres de votre famille. Vous allez vous guérir vous-même. Vous allez guérir votre entourage. Je viens par cette prière activer ceux qui ont les dons de guérison, que vous avez été opprimés. On a pris. On a couvert vos étoiles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 et bien que tous les familles, juste de vous rentrez béni sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant il à l'heure de notre mort. amen je vous salue marie pleine de grâce seigneur est avec vous vous êtes bien que tous les familles, juste de vous rentrez béni sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant il y a l'heure de notre mort. amen je vous salue marie pleine de grâce seigneur est avec vous vous êtes bien que tous les femmes juste de vous rentrez béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant il l'heure de notre mort. amen je vous salue marie pleine de grâce seigneur est avec vous vous êtes les familles, de béni sainte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 entrées béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je déclare la période de consécration commence dans votre vie. Toutes les femmes parmi vous, tous les hommes, vous avez eu la de la peine à vous consacrer, de la peine à jeûner, de la peine à vous isoler. Toute femme qui est envoyée derrière vous, toute Jézébel qui a été mise derrière vous, tout homme qu'on a mis derrière vous pour prendre votre puissance, pour vous décourager, pour faire que tu opères à 10% de ta puissance. Et tu sais toi-même, mais tu ne sais pas comment sortir de là. Par bah, cette dizaine, je viens donner la puissance dans votre corps. Je viens vous donner la puissance. Hébreu chapitre 4, et d'Apoli Ephésiens. Ceux d'entre vous que vous êtes censés commencer votre ministère depuis longtemps. Je déclare que vous commencez ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Ephésiens 6, verset 10 Je viens vous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je viens vous revêtir de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Tout diable dans votre vie qui s'était masqué, il a été fait comme un agneau. Il prétend. Toute personne qui n'a pas été démasquée, je déclare que le voile tombe de votre visage aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 9 Verset 17 et 18 Ananaïs sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison Il imposa les mains à Saül Mettez vos mains sur vos yeux En disant Saül mon frère Le Seigneur Jésus Qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais M'a envoyé pour que Dieu m'a envoyé dans votre vie ce matin Je commande que vous recouvrez la vue et que vous soyez remplis du Saint Esprit au nom puissant de Jésus. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. J'active vos dons spirituels au nom puissant de Jésus, dons de prophétie, dons de vision, dons d'argent même. Je dépose au nom de Jésus. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Écoutez. Toute cette journée, vous allez télécharger seulement le 7-8 seulement dans l'autre, dans votre corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jeûnez aujourd'hui. Jeûnez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne nos offenses, comme par nous aussi à ceux qui nous ont offensés.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 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le feu de ventre est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant, il à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme au commencement, maintenant, et toujours dans tous les siècles, les siècles. Amen. Seigneur, je te remercie. Parce que tu nous ramènes toujours de la captivité. Tu nous sors de toute captivité dans laquelle on nous a mis. Somme 105, verset Fin. Toute douleur dans votre corps Dans votre dos Qui a été mise par des esprits malins Toute personne Qui est venue dans votre vie n'ont pas des relations sexuelles. Marie de nuit. Oh. Tout ce pème spirituel ou physique qui a été déposé en vous, qui vous a attaché. Par cette dizaine, je déclare que tous les effets sont annulés au nom de Jésus. Somme sans verset 15 Je déclare, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Verset 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Tout endroit, on vous a vendu comme esclave. Je viens payer le prix, je vous rachète, je vous sors de cette captivité. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer. Tout fer qui a été mis sur vous. Les bris chada ici, un brados coupé, de y a à gauche, il y a à vous il y a à droite, il vous a à droite, il y a à droite, il y a à droite, il y a à Les a à droite, il a à droite, il y a à a à droite, les y les Il y en a qui disent, que okay, tu arrives en Europe, tu as fait 15 ans sans avoir les papiers. Tout ça, ça s'arrête aujourd'hui. On vous tracez sur le pied, excusez-moi, je viens de desserrer les liens et je viens de détruire les fers qu'on a mis sur vos pieds, verset 19 du 15, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, je déclare que le temps est aujourd'hui. Votre temps est arrivé. Déclarer avec moi, mon temps est arrivé. La parole de l'Éternel vous a éprouvé déjà. Je commande qu'on note vos liens, selon le verset 20. Je commande aux dominateurs des peuples, des peuples de vous délivrer. Je viens maintenant vous établir, Seigneur. Parce quand vous attachez, c'est parce que vous étiez censé être roi. Je commence maintenant selon le Somme 105, verset, verset euh, 21. Je vous établis, Seigneur, sur la maison. Partout où vous allez partir, on va vous donner la faveur. Les chefs d'entreprise vont porter l'entreprise vous donnez comme ami. gère. Ma papa, pardon, gère mon entreprise. On m'a envoyé. Je suis dans votre vie aujourd'hui. Ce matin, monsieur, je vais sur vous. Je vous établis gouverneur des biens de ces personnes. Je déclare maintenant qu'à votre gré, vous allez enchaîner qui vous voulez. À votre gré, vous allez mettre qui vous voulez en prison. Et vous allez enseigner la sagesse aux anciens. Seigneur, je viens de déclarer que ces paroles sont établies à leur écoute. Au nom de Jésus, Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Voilà au Père, au Fils au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours dans tous les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur, avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.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 Je vous salue Marie pleine de grâce, Seigneur avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, à l'heure de notre mort. amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, Seigneur avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos en entrées est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, l'heure de notre mort amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, Seigneur pero... avec vous. Vous êtes toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, l'heure de notre amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, Seigneur avec vous. Vous êtes toutes les femmes et Jésus le fruit de vos est béni. Sainte Marie, mère de je prie pour nos pères pécheurs Maintenant à l'heure de notre mort, Amen Seigneur, je viens sceller cette prière Par le sang de Jésus Jésus, Jésus, Jésus Toi qui vis et règne. Toi qui étais, toi qui es, toi qui seras Toi qui assais la tête de Dieu, de Père tout Puissant D'où tu viendras juger les vivants et les morts Amen Voilà Je viens vous bénir Déclare pour cette journée l'avancement dans vos affaires au nom de Jésus. Et déclare qu'aucune arme qui a été forgée contre vous ne va prospérer aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je, vous, vous me comprenez, non Je mets l'avancement dans vos business. Et déclare vos activités avancent au nom puissant de Jésus. Tout fardeau qui a pesé sur vous, je déclare aujourd'hui vous êtes léger. Vous vous envolez. Mettez vos mains ensemble comme si vous voulez. Priez. Mettez, coller vos deux mains ensemble. À cet acte que vous venez de faire maintenant, j'active vos dons spirituels, j'active vos dons de guérison, j'active maintenant votre puissance. Au nom de Jésus-Christ, J'enlève le doute de votre esprit. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur, il est venu pour dérober, égorger et détruire dans votre vie. Moi, Jocelyne, je suis venu pour que vous ayez la vie. Je vous donne la vie ce matin au nom de Jésus-Christ qui m'a envoyé. Je déclare que vous êtes dans l'abondance. Écoutez, l'abondance, ça ne veut pas dire qu'il y a l'eau chez toi. Ça veut dire qu'il y a l'argent chez toi. Je vous sors de tout cercle de pauvreté, tout trou de pauvreté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je bénis tes enfants. Je déclare, ceux qui m'ont trouvé, ils ont vu que je suis le berger, Seigneur. Je suis la, le bon berger. Je donne la vie. Je donne la vie à mes brebis. Le Seigneur Jésus est mort pour nous. Et je vous donne la vie au nom de Jésus. Je prie Jean 17 sur vous. Seigneur, je lève les yeux vers toi. Père, l'heure est venue, glorifie ta fille afin que ta fille te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'elle accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celle que tu as envoyée en Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, ils étaient avec, ils étaient à toi et tu me les as donné, ils ont gardé ta parole maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné tes paroles Seigneur que tu m'as donné, et ils les ont reçus. ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé c'est pour eux que je prie Seigneur je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi, je déclare que vous êtes au Seigneur vous êtes partenaires au Seigneur Je déclare que vous restez dans le monde et vous êtes préservé du mal. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Je vous sanctifie par la vérité. La parole est vérité. Je vous envoie aujourd'hui, comme le Seigneur m'a envoyé. Et je déclare que vos paroles aujourd'hui ne tomberont pas à terre. Selon 1 Samuel, chapitre 2. Toute parole que vous avez déclarée aujourd'hui va s'accomplir. Je mets en vous le courage. I put boldness in you. Quand vous allez vous mettre pour parler, les gens vous disent, mais la petite fille-là, c'est Mouki. Et le gars-là, il se prend pour qui Parce que vous savez qui vous êtes, et vous savez qui avez-vous. Je viens maintenant sceller cette prière par le sang de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Seigneur, amen. merci. Je bénis vos journées. Amen. Merci. amen. Merci beaucoup. Mmh. amen. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.